bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur les régions alors attention je ne parle pas ici des régions de la france mais bien des régions dans votre code c Sharp avec unity et visual studio lors du dernier live beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'était une région en c Sharp. alors faut savoir qu'une région, en fait, un, ne sert euh, uniquement qu'à la lisibilité. Alors, en fait, ça vous permet de spécifier euh, des blocs de code que vous pourrez développer ou réduire euh, quand euh, vous utilisez euh, la fonctionnalité mode plan dans Visual Studio. Alors, mode plan, c'est par défaut, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça permet, quand vous avez des fichiers de code volumineux, bah, ça peut être pratique de réduire ou de masquer certaines parties quand vous en avez plus besoin. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. J'ai ici un cube. Euh, euh, si je lance ma scène, je vais pouvoir déplacer mon cube. Alors un peu n'importe comment avec les flèches directionnelles, mais ça peu importe. J'ai ici le cube contrôleur qui est ici et j'ai là mon script qu'on va éditer ensemble. Alors vous pouvez voir ce script, il n'est pas bien compliqué. Euh, mais imaginons qu'il est très grand et que ici, euh, le déplacement du cube, j'en ai plus besoin. Ben, je vais utiliser une région pour ça. Donc pour ça, comment je vais euh, faire ben, Je vais faire un dièse et je vais écrire ici région. Alors cette région commence ici, on peut voir que je veux englober ici euh, ma méthode void déplacement du cube et je vais tout simplement ici faire un end région. Voilà, Alors on peut voir qu'ici, maintenant, je ne suis plus en défaut, j'étais en défaut. Alors, qu'est-ce que vous allez me dire Qu'est-ce que ça apporte de plus ben, Je vais pouvoir utiliser le petit ascenseur ici et masquer la totalité ici de ma région. Alors, évidemment, pour le code, ça n'a euh, aucune espèce d'importance. Je vais pouvoir continuer à l'utiliser euh, de la même manière. Mais là, imaginez que vous avez énormément de régions, ben, ça peut être assez intéressant. Alors, autre chose aussi, c'est que vous pouvez nommer cette région. C'est-à-dire que je vais faire ici un espace et je vais... Euh appeler ça par exemple déplacement du cube évidemment, ce code ici dans ma méthode déplacement cube bah sert à ça, donc je vais faire ici moins, maintenant vous pouvez voir que j'ai bien déplacement du cube et je vais pouvoir créer des régions comme ça autant que j'en veux, ici par exemple si je veux créer une région euh, sur l'update je vais faire région, euh, ici euh, je vais l'appeler méthode update imaginons qu'elle est très volumineuse et que je veux pas la voir euh, bah, je vais tout simplement ici maintenant faire mon end region voilà et j'ai ici maintenant euh, pardon alors là attention c'est petit à de ma méthode voilà donc j'ai bien ici mes deux méthodes alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que vous pouvez évidemment euh, englober plusieurs méthodes dedans je pourrais très bien ici euh, appeler ça over méthode voilà euh, et euh, mettre absolument ce que je veux dedans, faire un debug.log et euh, low world par exemple. Évidemment, vous doutez bien. Euh, et donc, maintenant, on peut voir que cette méthode d'os en méthode est bien englobée dans ma méthode ici, euh, déplacement euh, du cube. Enfin, ma méthode, non, ma région, pardon, déplacement du cube. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai bien ici. Donc, pour la lisibilité, ça peut être très, très intéressant parce que ça vous permet euh, d'avoir vraiment une lisibilité quand vous avez un script très long, bah, de, de vraiment créer des régions sur les parties euh, qui sont les moins intéressantes. Alors, autre chose qui est assez. Euh, enfin, pas les, les parties qui sont volumineuses et qui vont vous gêner. Imaginons ici que j'ai fini mon déplacement du cube. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué d'aller s'y retrouver. Autre chose très intéressante, si vous posez votre souris sur la région, vous pouvez voir que vous avez la région qui est visible ici dans une miniature, ce qui est assez intéressant. Si vous devez voir, imaginons que je ne sais plus où j'ai stocké ma méthode méthode, on peut voir qu'elle est ici dans l'aperçu. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à savoir au niveau euh, des régions. Vous voyez que c'est très simple. Beaucoup m'ont posé la question euh, et ne savaient pas à quoi ça servait. Vous pouvez voir que mon code fonctionne tout à fait correctement. Il faut savoir que ce code, ici, euh, lors de la compilation, il n'est pas euh, interprété enfin la, les balises ici euh, avec Jazz Region euh, bah, ne sont pas interprétées ni compilées, donc il n'y a aucun euh, danger, c'est juste pour avoir de la lisibilité au niveau de votre code. Voilà, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo a répondu à, aux questions qui se posaient là-dessus, vous voyez que c'est très simple, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye